Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le nouveau modèle de Volkswagen Crafter. Merci à toute la petite équipe qui m'a permis d'organiser cette vidéo. Bonne vidéo à vous. Tu remarques qu'elle est silencieuse. C'est vrai. Donc il y a un contour, oui, pour économiser oui. dans les tours. Et alors il y a également le compteur. Il y a vraiment un bel ordinateur de bord. Là, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Il y a tout ce qu'il faut, oui. Et je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a comme moteur, mais ça on regardera après. Voilà. Pas besoin de Pour que le moteur chauffe, pour qu'on ouais. ait un petit peu de, de chauffage. de la reprise hein. à mon avis c'est un alors, c est, c est le moteur le plus puissant à mon avis oui parce que à la moindre reprise on sent qu'il a ça réagit bien qu'est ce que tu fais alors là je viens de mettre le chauffage au pied, c'est ça que, que j'ai réglé s'est mis en automatique et voilà bon. et les radars de recul fonctionnent bien sans maintenant que le moteur est chaud Et qu'on peut un peu accélérer de plus. Non, oh, c'est très chaud. C'est une prise à coudoir. Comme dans... Comme ton motorhome. Il y a pire comme bruit de moteur. Hein. Oui, oui, tout à fait. Non, non, c'est... On est bien. Quand on parle, on se comprend facilement. Alors... bonjour j'ai deux sapins le monsieur va m'aider à enlever la croix oui vous avez vu à la centrale Sinon elle roule bien. Oui, écoute, elle ça, ça, est vraiment très, très agréable à conduire. Et tu entends bien que il n'y a pas de souci, point de vue et brouille. Hein. Un peu trop près, si tu as les, les détecteurs comme, comme pour la caméra arrière, ça fait des bit ça voilà. Voilà, tu vois, là je viens d'allumer l'eau. Hein? Yeah. Voilà, il me veuillez patienter. Tu vois, il met ici qu'on est sur la Nationale 25. Euh, oui. On va aller faire un petit tour par là. À combien de vitesse 6 6 vitesse plus la marche arrière hein. et voilà on vient de rouler là sur la 25 tout à fait à à 90 100 c'est vraiment très très plus bruyant c'est un vrai plaisir à conduire martin Voilà. et au niveau de la direction est ce qu'elle est dure elle est souple souple souple très souple évidemment il faut dire que actuellement on n'est pas chargé mmh. voilà véhicule là tu es censé avoir véhicule voilà. et là tu vois combien, combien tu consommes et, et tout ça Vous voyez la qualité de la radio, ouais. On a plus fort. Hein? Voilà, on a une autonomie de 650 km, donc on ne va pas aller faire le plein. Hein? Voilà, tu vois, on consomme ici, ben, elle consomme du 12 litres 2 au 100 km. Elle est adoptée cette camionnette. D'accord. Et bien voilà, on est parti pour faire le tour de l'extérieur. Coucou Martin. Voilà. Alors ici, là, vous avez le réservoir avec le bouton pour la débloque. On prend un petit peu de recul. Participation de Cap 48. Hein? Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Martin, fais coucou <rire> Voilà hein? Alors, ici, voilà. Vous voyez le bel espace à l'intérieur. Bon, on est allé vider le sable. Vous voyez les, les sièges, là. ici, ce sont des, des emplacements pour pouvoir mettre les chaises roulantes, les fauteuils roulants, pardon. Alors, ici, à l'arrière voilà voilà ok voilà alors, on branche le bouton hein, là, quoi? rien ne va ok, et on y va oh, y a y a. voilà avec la manette De sapin, c'est un autre Voilà, il faut que c'est bien là en bas. Hop, par dessus on monte et on est reparti pour monter. Ok, on remonte. Hop. Voilà, Et petit chauffe-plis automatiquement. hop.